Bonjour à tous, euh, donc, euh, je vais vous parler de mise en place, approche, euh, mise en place progressive d'une approche DevOps avec, avec Ansible. c'est surtout essayer de vous donner des pistes et outils pour euh, essayer d'aller dans la direction du DevOps quand on est si éloigné qu'on ne pense, qu pense même pas que ça soit possible. Quoi, euh, donc, deux mots à propos de moi, je euh, software architect. Euh, intéressés par java, devops, machine learning. Donc rapidement, qu'est-ce qu'on appelle devops C'est la réunion de trois sujets, le développement, le testing et la partie opérationnelle. L'idée, ce n'est pas de dire c'est l'équipe de développement qui va faire tout, mais c'est de vraiment de faire collaborer euh, ces trois métiers. Il y a des réelles compétences dans ces trois métiers, donc c'est de, de les faire travailler ensemble. Alors les bénéfices attendus, euh, principalement fiabiliser les mises en production et euh, augmenter leur, leur fréquence. Euh, comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça euh, C'est avant tout une question organisationnelle. L'idée, c'est d'avoir euh, une équipe avec euh, les trois compétences, avec les mêmes, euh, les mêmes objectifs et les mêmes budgets, etc. Mais si on n'a pas la main sur l'organisation, la, euh, la version technique, ça euh, c'est <coughs> euh, l'automatisation euh, des, des déploiements et ce qu'on pourrait appeler l'infrastructure infrastructure as code, d'écrire son, son environnement personnel avec du code. Et et donc Essayer d'automatiser tous les, tous les déploiements qu'on va faire. Il euh, y a un adage qui dit « pour vivre heureux, vivons cachés » ça marche dans certains cas, ici, ce n'est pas toujours vrai. Dans notre cas, ça va plutôt être le contraire. Euh, pour essayer d'être le plus efficace possible, euh, l'idée, c'est de historiser tout ce qu'on fait, bon, le code appliqué, et de tout partager avec euh, tous les acteurs concernés. Donc, euh, dev, test, développement, test et opération opérationnelle. Euh, et de, euh, voilà, historiser, partager, donner accès au moins en lecture, euh, en lecture seule. Donc le code habitatif, ça je pense que tout le monde le fait, j'ai son code. Euh, si on, on parle de code d'infrastructure, on va décrire l'infrastructure avec du code, donc il faut aussi l'historiser. Euh, quelque chose qu'on oublie parfois, c'est les résultats de chaque intervention. Le log, euh, on a fait un déploiement, mais est-ce que ça s'est bien passé ou pas Si après, quand on va pour, euh, vouloir rechercher les erreurs, c'est important d'avoir des traces de tout ça euh, le monitoring, l'activité le, le, voilà, sur les, les serveurs, les logs, etc. C'est important que, que ça soit partagé pour que les gens qui ont la connaissance puissent euh, exploiter les, les données. Comment on va pouvoir faire ça euh, Avec tout, tout outil de gestionnaire de, tout gestionnaire de code source, mais euh, il y a, Git est bien, est bien adapté à ça, euh, même si c'est pas dans les dans les features de base de, de Git, il y a le concept de pull request, de pull request qui se retrouve dans beaucoup d'implémentations, <rire> très intéressant parce que ça va permettre de donner accès en lecture seule aux données, mais quand même à permet, permettre aux gens de, de contribuer, de proposer des, des améliorations. Et pour le, le log des de chaque euh, intervention, oui, un, un wiki par exemple, peut très s'approprier très, très pour ça. J'insiste beaucoup sur ce point-là. Euh, d'après les retours d'expérience que j'ai pu avoir, c'est vraiment ça qui, qui, qui permet vraiment d'améliorer l'efficacité euh, plus que à la limite l'automatisation des de déploiements etc ça vient après mais déjà partager l'information euh, c'est le plus important je pense donc comment ça se passe généralement quand on, dans, enfin, dans les, les, les grosses sociétés assez traditionnelles euh, on a souvent l'équipe de, de développement ouais. et l'équipe euh, opérationnelle de l'autre côté, complètement cloisonnée. Voilà, je suis sur mon équipe de développement, fait son, son produit, euh, ça marche bien. Hop, allez, on va, le, on va le livrer en production, on fait un beau package, et on balance ça de l'autre côté du mur. Et euh, ensuite, on n'a plus, plus du tout accès à ce qui se passe. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Euh, S'il y a un problème en production ou au moment du déploiement, L'équipe de développement euh, ne sait pas ce qui se passe de, de l'autre côté euh, et euh, donc on, on voit bien que ça ne va pas marcher très bien. Quoi. Comment on peut essayer de contourner ce mur On peut essayer d'imiter la nature, euh, comme souvent euh, à trouver les, solu les solutions avant nous. Euh, donc, euh, en mécanique quantique, il y a ce qu'on appelle qu l'effet tunnel qui permet à une particule de passer au travers de, des murs. Donc on va essayer de faire la même chose. Euh, et un outil qui peut être intéressant pour faire ça, euh, c'est euh, Ansible, donc pour automatiser toute la partie opé opérationnelle. Euh, donc, euh, je présente rapidement le produit. C'est un outil open source et gratuit, euh, qui est euh, fait par une, une communauté qui est supportée par Red Hat. Donc euh, on peut avoir euh, certaines confiance sur la pérennité de l'outil. Euh, le, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'agent à installer euh, sur les machines qu'on veut contrôler. Euh, on a, pour contrôler des machines Linux Unix, on a uniquement besoin d'une connexion SSH et de Python euh, de 6 ou plus, ou supérieur. Plus euh, un module euh, Python SLUnix, si SLUnix est installé, mais on peut aussi l pour pouvoir copier des fichiers, mais euh, on peut aussi l'installer directement avec Consible, ce n'est vraiment pas un gros souci. On peut contrôler des machines Linux, Unix et aussi Windows. C'est plus avec SSH, mais après euh, le... Enfin, le principe reste le même. Par contre, la machine de contrôle doit forcément être une machine Linux ou Unix. Euh... Une chose intéressante aussi, c'est que ça permet. On peut faire de l'exécution. En... Enfin, par défaut, il va faire l'exécution en parallèle si on veut déployer, par exemple, un Tomcat sur quatre machines ou même de, de produits différents, par défaut il va lancer, il va exécuter sur toutes les machines en même temps, donc ça va faire gagner du temps au moment du, du déploiement. Mais vous avez le contrôle dessus quand même. Donc c'est simple à utiliser, c'est une approche décentralisée, il euh, y a de nombreux modules qui sont fournis, comme pour faire de la compi de fichiers, le completing, le templating euh, en remplaçant des variables, euh, installer des packages, euh, etc. Il enfin, y en a vraiment beaucoup. C'est assez complet et vous pouvez en créer d'autres si vous avez des, des besoins précis. Euh, <coughs> pour faire des choses vraiment très simples, il y a juste besoin de un ou deux fichiers, un playbook où vous décrivez les tâches que vous souhaitez faire. Et euh, ça peut fonctionner comme ça. Euh, après... Euh, L'idée, c'est de, de, de créer des rôles. Par exemple, déployer un serveur, ou dé, déployer un Tomcat, déployer un, un, un, un, un, un, un, un, serveur, un serveur web. Euh, <coughs> Donc, vous faire des rôles réutilisables et que vous pouvez partager, ou que vous pouvez même récupérer de la communauté via Ansible Galaxy. Il euh, y a un inventaire qui est pluggable, Donc, l'inventaire, c'est la liste des machines que vous, que vous voulez euh, contrôler. Euh, qui peut contenir aussi des variables pour chaque, chaque machine. Donc par défaut c'est un fichier texte, mais vous pouvez le plugger avec n'importe quel outil qui est capable de générer un fichier texte. Donc c'est vraiment souple. Et il euh, y a un autre outil qui est Ansible Vault qui vous permet de crypter n'importe quel fichier dans votre euh, playbook. C'est intéressant en particulier si vous avez des, des mots de passe à mettre sur vos euh, serveurs. Ça vous permet de, de, de, de crypter vos fichiers, donc vous avez un seul mot de passe à lancer au moment où vous allez vouloir exécuter le playbook qui va vous permettre d'avoir accès à tout, tous les autres mots de passe que vous avez déjà euh, enregistrés. Quoi. Ça évite de les laisser en clair sur, sur la machine de contrôle. Euh, comparaison avec d'autres solutions, euh, comme euh, Puppet, par exemple, euh, le gros avantage, c'est quand, quand, quand on démarre de, de rien et que l'organisation n'est pas du tout faite pour, euh, pour faire ce genre de choses, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire de bing-bang. Vous, vous pouvez commencer très petit. Il euh, n'y a pas d'agent à installer, euh, pas de machines centralisées à avoir. Euh, vous, avoir vous avez euh, quatre machines à installer, un cluster de quatre machines. Vous pouvez en prendre une que vous utilisez pour contrôler les autres. Et il n'y a vraiment aucune, euh, quasiment aucune, aucune, aucune autre contrainte. Quoi. Euh, par contre, quand on passe d'infrastructure à code, à code qui dit code qui dit, qui test, qui dit test unitaire. Euh, de ce côté-là, il faut reconnaître que c'est assez compliqué dans symbol de faire des tests unitaires. Mais. Euh, on peut voir quelques exemples. il euh, y a une documentation euh, très, très fournie et, euh, et des exemples qui viennent, donc, qui sont sur le, le synode de symbol. Euh, par exemple, si on veut déployer un Tomcat euh, standalone, donc on va lancer euh, la commande à lancer, c'est ansible playbook. On peut euh, le, le, le playbook à lancer donc cette Donc tout, tout étant YAML, euh, dans, est en yaml. C'est une syntaxe très simple dans euh, ansible, et on peut passer en paramètre le, le fichier host à utiliser. Donc le fichier host, c'est la liste des serveurs que je, peux, que je veux contrôler. On peut les mettre par groupe. Là, on a un seul serveur dans le groupe Tomcat Server, mais on pourrait mettre plusieurs serveurs et plusieurs groupes. On pourrait mettre aussi des variables associées à chaque serveur. Et le fichier euh, playbook qui va être lancé, donc host Tomcat Server, donc, on cible le groupe Tomcat Server qui était dans le fichier host. Euh Et on va se connecter en tant que route sur les, les machines. On pourrait se connecter avec un autre utilisateur et puis euh, demander de pas de de passer en Sulu après si nécessaire. Et on dit qu'on a besoin des rôles et c'est et des rôles Tomcat. Donc le rôle est celui en fait. Donc à chaque fois le, un rôle, euh, le point d'entrée dans, dans nos rôles c'est euh, task et main .yaml. Donc là c'est simplement euh, une, quand même une dépendance de D'Unsible, c'est installer le package euh, libss-linux-python qui va permettre à, à Unsible de pouvoir copier des fichiers sur les machines où ce linux est installé. Bon, ça ne coûte pas grand-chose de l'installer sur les, sur les différentes machines cibles. Donc, et voilà, on va pouvoir le faire directement avec Unsible. Donc c'est ce que re, ce rôle fait. Euh, D'abord, il installe le PEL et il s'assure que le package euh, il va lancer yum pour installer le package. Il, il va, il va s'assurer qu'il est présent. S'il n'est pas. Euh, s'il est déjà installé, il ne fait rien. Euh, voilà, donc ça c'est pour le rôle SLUNIX, donc on a fait tout le tour. Et euh, pour le rôle Tomcat, donc pareil, on a le dans task main.yaml, euh, il va installer le package Java, il va pouvoir créer des, des groupes, euh, euh, tout un tas de choses. Ce qui est intéressant, c'est que on peut utiliser des variables. Voilà, là on a HTTP 2, de, des ports qui étaient définis. On peut définir des variables à plein d'endroits. Au, de, au niveau du fichier host, au niveau, du, au niveau des, des groupes. Donc là on a dans groupe vars, on a, on a des, des variables qui sont définies pour tout le groupe Tomcat server, On n'a pas besoin de les spécifier pour chaque host, mais on, on peut le faire à, niveau, à différents niveaux. Donc là, on, là où on trouve les ports à utiliser qu'on va pouvoir utiliser, dans les, euh, remplacer après dans les templates et euh, aussi des mots de passe qu'on va, qu va devoir mettre. Donc ce fichier-là, on pourrait le, le crypter avec un symbol VOLT qui évite de laisser euh, les le, mots de passe en clair hein, sur, la, sur la machine. Euh... Donc On peut mettre aussi des, des, des conditions sur euh, euh, le, est -ce qu dans quel cas on va utiliser, installer, lancer telle ou telle tâche ou pas. Euh, un autre, une autre chose intéressante, c'est... Euh, si je reprends le rôle tome 4, il y a un concept de handler. Quand on fait une tâche, on a, on a un notify restart, restart uh, iptables. tables. Euh, là, dans le rôle, on a un handler Donc et on a le, le handler restart uh, iptable table qui va s'assurer que le service a été redémarré. Ce qui va permettre de ne le redémarrer qu'une seule fois, si on a fait une dizaine de tâches qui ont besoin que le service Habitable soit redémarré, il ne sera redémarré qu'une seule fois et si, uniquement si nécessaire. Quoi, oui. Voilà, Bon, je, on a fait le tour pour la démo. Euh, vous pouvez trouver des tas de, de tutoriels, enfin, c'est très bien documenté hein, et c'est relativement simple, à, vraiment facile à prendre en main. Quoi. Euh, voilà, donc si vous avez le site en symbol où il y a toutes les, toutes les informations. Euh, voilà. Euh, juste une remarque personnelle, je vous encourage à soutenir euh, Firefox, et Mozilla et Wikipédia. Euh, c'est vraiment important, je pense, d'avoir. Euh, Firefox, c'est un des, un des derniers. Euh, browser, open source, qui ne vit pas de vos données personnelles, donc c'est important d'au moins l'utiliser, après si vous, si vous pouvez contribuer via, euh, en contribuant au produit ou via des donations, n'hésitez pas. Et voilà, merci beaucoup. Ouais. Ouais. On n'a pas de temps pour les questions, mais si vous en avez, je serai disponible à la sortie de, de la salle, n'hésitez pas. Merci.